Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est trois frères franco-coréens qui voyageons depuis 18 mois de France jusqu'en Corée en voiture. Il y a quelques jours, on était encore en Turquie et on se mettait en route pour l'Asie centrale. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé piégé dans le chaos des frontières russes et qu'aujourd'hui, on peut témoigner de la crise qu'a engendré la mobilisation. Alors, on n'a pas fait exprès de se retrouver à ce moment-là, à cet endroit-là, et tu vas voir, c'était un véritable cauchemar. On a pris 65 heures pour traverser la frontière entre la Russie et le Kazakhstan. Des milliers de Russes sont en train de fuir le pays on s'est retrouvé parmi eux, on a partagé un bout de galère le temps de ce passage de frontière et on a aussi documenté ces événements. Je te laisse découvrir ça de tes propres yeux.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 loin de la frontière, je pense euh, vaut mieux y aller maintenant, on va se taper pas mal d'attentes, on a vu sur la carte qu'il y a beaucoup de bouchons. On n'est pas stressé, je pense que ça va bien se passer, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de monde, euh, bien se passer, euh, ne t'inquiète pas, <rire> bien se passer. C'est vrai que j'aurais préféré dormir avant d'aller à la frontière et de pas enchaîner deux frontières comme ça pendant deux nuits d'affilée. Je mets pause deux secondes pour te donner un peu de contexte. Il y a une semaine on était à Istanbul pour faire nos visas russes et accessoirement pour fêter l'anniversaire de Michel. On a ensuite longé la mer noire sur plus de 1200 km pour passer la frontière turco-géorgienne avant de traverser la Géorgie en deux jours pour atteindre la Russie. Ça y est, on a nos visas pour la Russie. La frontière caucasienne était bondée et on y a littéralement passé toute la nuit. Aujourd'hui on a traversé l'Ossétie, l'Ingushi, la Tchétchénie, le Daghestan et la Kalmuki. Là, on se trouve pas loin d'Astrahan d'où l'on attaque notre troisième frontière en 4 jours, déjà bien entamée par la petite. Petit bouchon. Il y a quand même beaucoup de voitures derrière nous. T'as l'impression qu'il y a le truc qui va s'effondrer sous toi quand t'es en train de rouler Et euh, juste avant il y avait la queue en fait et tu dois payer et Ouais en plus il y avait la queue et t'avais des gars bourrés, bizarres Qui demandaient des trucs à tout le monde, donc on comprenait rien Et finalement t'as une taxe de 160 roues à payer pour pouvoir euh, passer sur le pont en fait Que temps! du tu t'as mangé ça en une bouchée ou quoi? Alors, arrête de faire exprès. <rire> oh, recrache-moi là! Je considère nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et du général de partielle la Russie. Depuis le début du conflit en Ukraine, les séparatistes et la Russie étaient en position d'offensive. Fin août, un nouveau tournant a eu lieu. L'Ukraine, appuyée par les forces occidentales et notamment l'information américaine, brise la logique jusque-là installée et lance une contre-offensive sur deux fronts. Sur le front de Kherson, au sud, la défense russe brise l'élan ukrainien. Par contre, sur le front de Kharkiv, au nord, c'est plus de 9000 km de terre qui sont reprises. Cet événement, dans lequel l'armée russe préfère replier ses troupes pour se concentrer sur une seconde ligne de défense moins étendue, confirme aux stratèges que leurs effectifs sont insuffisants. Jusque-là, la Russie n'avait envoyé que 200 000 soldats. On assiste depuis à la mise en place de différentes stratégies de recrutement, dont la mobilisation partielle, de laquelle certains disent entrevoir les prémices d'une mobilisation générale. Mec, franchement, je, je comprends rien à cette frontière-là. Il est 4h21, ça fait 3h30 qu'on est en train d'attendre. Bon, en fait, concrètement, là, si on n'avait pas avancé, là, on travaille pour 3 jours. gauche hein, comme ça mais faut faut, faut vérifier enfin oh c'est hallucinant ben, j'ai j'ai jamais là on n'a jamais vu ça ah hein. mais gros là attends là c'est chaud mec avant bon, on peut aller sortir avant faire ça là mec il y a son petit fossé ici et tout en fait. Et là ça nous dit niveau de frontière là. Il est resté deux jours. Ah oui? Ouais. Ah. Ah, il dit, est resté jours. Oui, mais. Il est resté deux jours. mi? est bu Ukrayna jours. Il est değil mi? seni c'est vrai que t'as des Kazakhs, qui ont vraiment vraiment des têtes de Coréens. C'est ça là. Mais même les Kazakhs avant, ils croyaient qu'on était Kazakhs aussi. C'est chaud de filet là, mais... Ouais. Je ne parle pas russe, je ne parle pas speak russe. je parle anglais, je ne parle pas Vas-y, laisse tomber. Mais non, le mec. Ah, pas je toi, je toi, suis là. From France, yes. Uh, C'est vraiment des petites crapules quoi. Ils essaient d'intimider physiquement en fait les gens en leur disant faites demi-tour, cassez-vous. On est resté imp impassible, on est resté là et tout et puis voilà. Mes si tu peux François. Ouais sûr. Ouais. De... Là je comprends rien ce qui se passe, ça fait des heures qu'on attend ici et ça avance pas d'un seul centimètre. Il y a des petits chefs qui empêchent les gens de passer, de temps en temps il laisse passer une voiture, de temps en temps pas. Depuis avant on hésite, et là tout le monde était un peu occupé, ils faisaient pas trop attention à nous. Et on a profité qu'il y ait une voiture qui passe pour, euh, pour en fait s'insérer, et on est parti en bombe. Vas-y on va les suivre là, les Ouzbeks. J'ai rencontré un couple de russes et ils ont dit que c'est possible que la frontière du Kazakhstan elle soit fermée. Genre ils auraient fermé la frontière justement pour euh, éviter qu'il y ait trop de déserteurs qui puissent euh, fuir la Russie. Le 21 septembre, le président Vladimir Poutine soutient la décision du ministre de la Défense, Sergei Choigu, et annonce une mobilisation partielle de 300 000 hommes. Officiellement, il ne s'agit que de réservistes ayant déjà servi dans l'armée et possédant une certaine expérience militaire. Pourtant, tous ceux qui sont en âge de combattre se sentent concernés, et nombreux sont ceux qui préfèrent partir avant qu'une éventuelle mobilisation générale ne soit annoncée. Oh c'est un Turkmen oh, C'est serré là c'est Le premier convoi, non? Là, faut être prêt à toute possibilité. Il n'y a pas de logique. Les flics n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire que là, il y a trois voitures, mais en fait, c'est les camionneurs ou les chauffeurs qui bloquent la route parce qu'ils ne veulent pas se faire dépasser. Sur une deux voies aller-retour, ben, tu as au moins cinq files de voitures qui vont dans le même sens. C'est le bordel abusé. Et je pense qu'il faut vraiment être prêt à passer à droite, à gauche, peu importe quoi. Là j'ai peur de faire plus que de 48 heures ici en fait, à cause de leur incompétence. On n'a même pas passé la Russie en 24 heures. Tu vois quand ça avance, c'est vraiment un petit peu. C'est vraiment juste quelques centimètres. Des fois qu'on qu a la pas chance trop de choix de. que de, de rester sur la file et y aller tout doucement comme ça. Je dois pas trop. Il y carrément des militaires avec des calaches, les policiers, ils ont galéré pendant je sais pas combien de temps à enlever toute la file de gauche pour que les véhicules puissent passer bien et genre même pas deux minutes après c'était déjà de nouveau le bordel non mais c'est n'importe quoi. Mais sachant que c'est totalement aléatoire parce qu'il y en a qui ont dû taper des marches arrière de fous, qui ont dû se garer n'importe comment et qui sont... Euh, qui peuvent rien faire quoi. Et t'en as d'autres tu sais pas d'où ils sortent, ils sont là enfin c'est... ça n'a aucun sens franchement. C'est stressant. Là en gros il y a plus ou moins trois voix qui ne deviennent qu'une. Là j'entends des gars gueule, gueuler. Gueule. Ouais pareil. Ouais t'as un flic qui dit d'aller à droite Vas-y oui. je bouge la cave. Ouais. en tout cas à partir de maintenant, dès que tu peux avancer, tu t'avances en allant légèrement sur la droite à chaque fois. Vas-y, suivez, suivez, suez, sue-le. Je crois que le gars il me Qu'est-ce qu'ils font les gars devant là Je sais pas ils font la circulation. Mec ils si sont envoyés boîte télé. Vas-y baisse baisse. bon cache mec sinon ils vont voir. Pardon Enlève on enlève. On Franchement ça refait. Vas-y ça va avancer là. I don't know. C'est fou, parce que dans cette queue interminable, il y a carrément des familles entières, des bébés, on a même vu des femmes enceintes. Et ça doit vraiment être dur pour les femmes d'ailleurs, parce que c'est des sortes de plaines partout autour de nous. C'est plat, il n'y a pas beaucoup d'arbres, et il n'y a pas du tout de toilettes, donc elles doivent vraiment marcher. Il y a des déchets aussi qui traînent un peu partout, ça commence à sérieusement être sale. Je pense que ici, tout le monde est à bout de nerfs, on n'en peut plus. que ça sent l'opium depuis avant là. Ah, c'est vrai qu'il y a une petite odeur, là. Bon, là, je viens de me réveiller. Il est environ midi. Je sens que je suis en mauvaise santé. Et là, à peine réveillé, il y a quelqu'un qui nous donne une pomme. Le gars de devant, donc c'est trop sympa. Et... Bah, il n'y a rien à dire de plus, mais c'est vraiment sympa. <rire> mais oh, mec, ah, tu m'as éclaboussé mec. On sortir le parapluie, là. Mais tu manges les... Mais... Bon, maintenant je peux la jeter, c'était juste pour le plan. <rire> Alors là on a eu une idée, on arrive près d'un village, ils vendent à manger, mais ils le vendent hyper cher. On va essayer d'échanger ces trois cocas venus d'Iran contre un pain. <rire> je crois qu'ils ont réussi. Je vois qu'il a un truc dans la main. On a donné la race. Mais c'est quoi ce Notre cousin kazakh. Bah ouais. C'est des patates frites. C'est <rire> ah, du Kazakhstan. On lui a dit euh, Tu veux euh, trois bouteilles de coca Il a dit oui. Et il nous a donné euh, la dose quoi. Ah, c'est fat. Hein. Ah ouais Ouais, ouais. Bienvenue au Kazakhstan. Lui, c'est Dimitri, un Russe d'origine ukrainienne qui fut la guerre. Il est venu toquer à la vitre et nous a demandé de le prendre dans la voiture. Comme des centaines de personnes nous avaient déjà demandé avant lui. Puisqu'on voyage depuis déjà 18 mois dans cette voiture avec toutes nos affaires, on n'avait pas la place de prendre qui que ce soit. On a quand même décidé de le prendre et on s'est entassé les uns sur les autres. On avait aussi pas mal de pression. Un passage de frontière c'est toujours stressant, et on savait pas trop comment ça allait se passer à la frontière, le fait d'aider un russe à s'échapper de son pays. So uh, I've been talking about uh, that it's of hard. Uh, you're never ready for immigration. Hmm. You're never ready for immigration, you live your life, you do your business Then finally that shit happens and you pack your stuff in couple hours and let, leave your uh, home Just You're just able to say quick goodbye to your parents and that's all And uh, you never, uh, I don't know uh, if I'll be able to see them again I don't know even if I will be able to come back Because who knows, maybe I will just uh, leave the Russia now Oh man! Uh, if uh, if uh, the guys on the border are gonna ask you to uh, uh, turn <sighs> on your camera and they see this, fuck! No, no, will take out the. <laughs> ah, yeah, yeah, that's my decision because in Russia it's illegal to call war a war. You know, oh, we, yes. we, we uh, they call yes. it operation. So yes, yeah. just these words, I can be fined and uh, sent somewhere for a couple of days in jail for five days. I try to protect and support my family, so this is why I'm moving out parce que je ne peux pas les combattre. Je ne peux pas aller à l'Ukraine et rejoindre la guerre. En pratique, on voit que dans les régions, ils prennent à tout le monde qu'ils voient. C'est un problème. En Dagestan, surtout. Donc, vous pouvez juste sortir de votre maison et ils te lèvent et te lèvent. La plupart des gens ici sont ici une minorité ethnique et religieuse. On trouve des musulmans tatars, Kazakhs, Tchétchènes et Dagestanais, ainsi que des bouddhistes kalmouks, un peuple mongol. Ce sont les premiers concernés par la mobilisation, et c'est la raison pour laquelle ils se précipitent aux frontières. La mobilisation serait bien plus intense dans les régions agricoles et reculées de Sibérie et d'Extrême-Orient. Dans certains villages de Yakuti, Irkoutsk ou Bourgati, elle concernerait même toute la population masculine en âge de se battre. Inégalités géographiques, mais également ethniques. Ainsi, dans la Crimée, annexée en 2014, 90% des appelés seraient des Tatars, alors qu'ils ne représentent que 13 à 15% de la population. Autre population musulmane particulièrement visée par la mobilisation, les Dagestanais. Dans la capitale, Makachkala, cette mobilisation s'est même accompagnée de violents affrontements entre la population locale et les autorités. No Guys asking three, two, three thousand uh, dollars know, just to cross the border. So that's crazy. Uh, we share we share the problem. We need to be uh, united by the problem, not to be separated. Right. Beaucoup se sont précipités quelques instants après le discours de Vladimir Poutine. C'est pour cela que la semaine dernière, Poutine a décrété la mobilisation partielle, un appel qui préoccupe nombre de ses citoyens. En une semaine, 100 000 Russes auraient franchi la frontière avec le Kazakhstan. Il n'existe aucune restriction pour quitter le pays, mais les Russes craignent que les frontières ne se ferment, en particulier pour les hommes en âge de combattre. Cette mobilisation a aussi conduit à un exode massif vers les pays frontaliers. Autre pays choisi par les Russes en fuite car n'exigeant pas de visa, Biélorussie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Mongolie, mais aussi Serbie et Ouzbékistan. Quelques 100 000 personnes sont arrivées au Kazakhstan, plus de 60 000 sont entrées dans l'Union Européenne la semaine dernière. Des dizaines de milliers ont fui en Mongolie et environ 10 000 entre chaque jour en Géorgie. Près de 100 000 russes sont passés au Kazakhstan. C'est une des destinations les plus prisées avec la Géorgie pour ceux qui fuient, car Moscou ne prend pas seulement les réservistes. avance pas à pas. Parfois on est bloqué pendant près d'une demi-heure à un même endroit, sans que rien ne bouge. Et à chaque fois que la file se fige ainsi, les rumeurs d'une frontière bloquée viennent nous décourager et intensifier le stress de tous ceux qui se battent depuis plusieurs heures déjà pour avancer. et moi on a marché jusqu'à la frontière, c'est environ à 1 km d'où on est actuellement. Sauf que ça bouge plus du tout. Et là tu as plusieurs personnes qui nous ont dit, bon déjà ils nous prenaient pour, euh, pour les leurs, c'est à dire soit des kazakhs, soit des tchétchènes, soit le mix des deux. <rire> à, cause de, à cause de ma barbe là j'ai la gueule de Kazirov sinon Ils nous ont dit que c'est possiblement fermé pour les russes. <rire> Il semblerait qu'il y ait une nouvelle ronde qui a pris le relais à la frontière. Maintenant au lieu qu'ils prennent une voiture à la fois, ils prennent quatre voitures en même temps. Et du coup ça commence à avancer beaucoup plus rapidement qu'avant. J'espère qu'on va pouvoir passer bientôt. Ok bon c'est mètre après mètre mais... Je pense qu'on y est bientôt et qu'on va enfin pouvoir passer. Le gars devant n'est pas très réactif, très à enfin, chaque fois il laisse pas mal d'espace ouais, devant lui. Quoi. Je ne sais pas ce qui se passe là. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une masse de monde devant. La situation est comme ça il y a beaucoup like qui viennent de right side et essayent de rejoindre la ligne sans attendre for 3 jours ici. Uh, so yeah, there are lots of uh, people arguing there and uh, trying to not let them uh, join the line. So yeah, we need to be as uh, close uh, as possible to confront, to not let them go. Okay. Yeah, so that's the situation. It's is like Russian Russia operation. And they are uh, super angry, or uh, yeah, they still argue. They still argue. They, they, they protect uh, the right side. So the yeah. I uh, cannot go there now. The national tradition. Yeah. <laughs> welcome to Russia. Plus ne qui jette, c'est qui jette. Qui okay. jette. ok ok. On va pas trop vite, ils n'écoutent pas trop le mec, parce que c'est bon, là il y a personne qui peut s'insérer de toute façon. Good, good, good. T'inquiète. C'est bien, c'est bien. C'est là où ils sont un peu stressés. Quoi. Là ce qui se passe c'est que tout le monde est assez désespéré. Il y a vraiment des gens partout qui marchent dans tous les sens, à pied ou en vélo. Apparemment, il y a des gars qui, deux jours, il y a deux jours encore, pouvaient passer la frontière. Il y a un mec justement qui nous racontait l'anecdote d'un gars qui connaît qui passait la frontière en vélo il y a deux jours. Vas -y, vas -y, vas -y. Les gardes frontières lui rigolaient au nez. Et euh, aujourd'hui, c'est tout le monde, des, des milliers de gens littéralement, qui sont à pied, en trottinette, en vélo. Et le problème avec ça, c'est qu'ils viennent de changer leurs règles aujourd'hui. Et désormais ils empêchent en fait Tous les gars qui sont en vélo de passer de cette manière Donc ils sont vraiment obligés de monter dans un véhicule Pour pouvoir passer Et ça fait qu'il y, y a tout le monde en fait Qui est prêt à faire n'importe quoi Qui est prêt à payer des sommes astronomiques Pour pouvoir avoir une place dans un véhicule Donc là depuis ce matin ça s'arrête pas On vient toquer à notre vie toutes les deux secondes C'est assez désespérant, c'est assez triste pour ces gars là Parce qu'il y en a certains qui Qui ont vraiment le sentiment d'être en train de jouer leur vie Donc là tu vois tous ces gars Que tu t'aperçois peut-être qui sont à droite, à gauche du véhicule, ils s'improvisent un peu sécurité puisque euh, la, la police et les militaires, bah, déjà, ils sont qu'une poignée, ils sont euh, totalement incompétents et débordés, donc ils arrivent à rien gérer en fait. Two days il uh, there was a, a big fight there between between drivers. Uh, so uh, the military called the special services to come here to stop the fight. So the uh, the special services, like uh, all armed come here stop the fight between drivers because <laughs> and also they they had to close the border because of the fight then 10 right cars one uh, from the side ah, okay so we, we let him go with one car okay as tu to У до вторника в очереди. сбоку раз. вот давайте вот один на. Attention, attention! C'est à eux deux. Enfin là, je roule tout droit quoi. Ouais, mais mec, mets un klaxon si tu vois que ça passe pas. Je tu... euh, fonces des dents avec. Euh, mais là, le... ça passait. Ah, mais gros, ça, ça passait. Tu, tu as mis un coup dans le dos de ah ah bon Là, typiquement, c'est un gars qui essaie de s'insérer. Voilà, et du coup, là, il est obligé de... de se garer sur le côté, je pense. Il faut attendre son tour. À mon force, je sais pas ce qui se passe. Vas-y, ami. Vas-y, cache, vas-y, cache. In the car you mean Yes. Vas-y là on arrive à quelques pas de la frontière. Donc on va devoir ranger la caméra parce qu'il y a des militaires qui sont armés, il y a aussi des policiers qui contrôlent et c'est formellement interdit de filmer ici. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer la caméra, on va changer la carte SD pour être sûr que s'ils si checkent dans la caméra, ils vont pas voir les rushs qu'on a tournés ici. Parce que je pense qu'ils apprécieraient à moitié. Et on se retrouve de l'autre côté de la frontière, on espère que tout va bien se passer. Là, je suis un peu sous, sous pression parce que le gars qu'on voit à la fin dans la dernière vidéo s'approcher de moi euh, en fait il va s'approcher j'aurais pas dû couper mais il va s'approcher très agressivement, il va nous dire package, pas package. ça veut dire montre montre montre ce que tu viens de filmer sauf qu'il comprend pas l'anglais etc il était très agressif et en plus c'était un, un gros bœuf, un gros tchétchène et, euh, et franchement ça a mis un coup de pression et tout et du coup on a je sais pas on s'est cassé on s'est cassé comme ça et, euh, et c'est passé grâce à la circulation, etc. Enfin, j'en sais rien. Et après, il commence à rire et tout, je sais pas, on comprend rien. L'humour tchétchène est hors de ma compréhension. Et, euh, et voilà, mais je suis un peu stressé quand même. C'est pas que... facile parce que je savais qu'en allant dehors et en, filmé et en filmant dans une situation un peu... Euh, tous les gens sont énervés ou ça fait des heures, des jours qu'ils sont là. Ben, ça plaît pas forcément à tout le monde, c'est prendre des risques de filmer comme ça, mais... Euh, et puis ça valait même pas forcément le coup. Du coup je suis un peu stressé et là on va ranger la caméra parce qu'on arrive à la frontière. En 2 km, il, y a chose. Ah, il est minuit. pile. Donc, ça fait 47 heures que.. Après deux jours d'attente, on arrive enfin à la frontière du côté russe. Ils contrôlent nos papiers, ils fouillent notre véhicule, et ils ont des doutes sur le fait qu'on soit réellement français. Et là, alors qu'on croit que ce cauchemar est enfin fini, on arrive de nouveau dans une queue interminable. Il me semble c'était côté russe. Oui, ça va. Là, ce qui est un peu décourageant, c'est qu'on pensait qu'on allait continuer assez vite à partir de maintenant. Et en fait, on, on retombe sur une grosse file d'attente. Parce qu'il paraît, il y a un des conducteurs qui a pris environ 10 heures à passer ce petit cordon entre la Russie et le Kazakhstan. Donc c'est là où on se trouve maintenant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors franchement, cette frontière, c'est n'importe quoi. C'est plusieurs jours d'attente dans le stress et dans l'incertitude parce qu'on ne sait jamais exactement où est-ce qu'on en est, on ne sait jamais exactement comment ça va le faire, comment ça va se passer. Jusqu'au dernier mètre de la file d'attente, il y a des gens qui essayent de cruvier à gauche, à droite, et vraiment qui donnent tout, parce qu'ils ont vraiment envie de forcer, mais on a vraiment assisté à des scènes où les gars en fait ils font vraiment du forcing, mais quitte à, quitte à pousser les gens avec leur caisse pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'insérer. de trois jours, on traverse enfin le pont qui surplombe la rivière Kigatch, frontière naturelle entre la Russie et le Kazakhstan. accompagnent sont émus. Cette frontière symbolise pour eux la liberté mais également le déchirement avec leur famille. L'émotion, les au revoir. Car pour nous, cette frontière, c'est le début d'un nouveau chapitre du voyage, l'Asie centrale. Les gars, on l'a fait. 65 heures passées dans cette frontière et nous voilà au Kazakhstan. Je suis totalement lessivé. Pareil, je suis mort. Et je suis trop content d'être là. Il y a plein de troupeaux énormes de chevaux de chaque côté dans les prairies, dans les steppes. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment un symbole de liberté, tu vois. Pour euh, tous ces Russes qui fuient leur pays, mais aussi pour nous après tout cet enfer qu'on a traversé dans cette frontière. Putain, ça claque l'Asie centrale, là. <rire> là Je pense que c'est beau. C'est stylé, là ouais. Le fleuve à côté. J'hallucine, les gars oh, c'est des chameaux, mec C'est des, des chameaux, chameaux de Bactriane. De Bactriane. <rire> oh, attends, attends. attends. Mais on ne peut pas faire plus centre-asiatique que ça, sérieux c'est un délire, mec! On voit le 5200! Chips! Oh mince! Ça -y. claque, Assez mec! Viens, on laisse euh, notre, euh, notre voiture ah ici, ouais, mec! sinon on les monte là. Ça, voilà. Et donc là, on fait quoi? On va se péter le bide ou quoi? Là, là, on compte se péter de bide, malheureusement en Asie centrale, ils mangent que des patates! Donc. Euh, <rire> ça, c'est chaud! Donc pour plusieurs mois, on mangera des, des patates, <rire> des patates frites, des frites. Oh mais les gars là, c'est un délire. Oh Regarde ce qu'il y a sur la route. Oh mince. <rire> magnifique. Euh, oui, c'est magnifique, Patrick. Waouh. ça fait 5 minutes qu'on est en asie centrale et regardez moi ce spectacle Merci les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était très difficile pour nous déjà de le vivre, mais en plus de documenter ces événements. On souhaite vraiment bon courage à tous ceux qui traversent ce genre de moments difficiles. et si tu as envie de nous aider à continuer de réaliser ce genre de reportage, je te mets le lien de notre page Tipeee en description. Merci à tous